C'est deux nous, nous, la a la en haut la caille là, papa la pluie un petit mieux, je nous, le sorti avec et à se oui. mais problème c'est un problèmes, des problèmes. Mais, Let's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 on compte ça s'am gavine, non. Pas quoi ka mette pied mon côté, comme ça? Parce que, eh, comment moun fait vivre au prince? L'autant sa moun porte au prince t'es capable de dire pour moun qui est en province, eh bien, je n'ai jeudi à la, eh bien, c'est ça, c'est moun qui est en province l'an qui a dit cause ça. En tout cas, même dans au prince l'an, suiv, est-ce que bagayo a changé ou pas? Parce que bagayo vraiment red, mais n'obligez de camper pour nous goumets. N'absuivez goumets, et n'absuivez goumets jusqu'à la dernière goutte de sang.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 les chiens n'ont pas de points sur eux, ils n'ont de pile mouchoir, ils n'ont de bagage cagoule. Ils pile amis, ils n'ont pas pile amis. Ils n'ont pas de pile amis. Ils n'ont pas de pile Ils Ils Ils Ils Ils Ils Ils nous a, different... daddy, daddy, a du service. un bon service. On a avant nous pas parle service. là a un On vol. On a un petit vol. vol. On a On On mais mais vol. Il m'a raisonné. Nous va va là, là,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 On ne sait pas. Mais ce qui est évident, c'est qu'on entend Bao. C'est que y a un policier sao qui est avec un machlonga men, le sous tête de et puis Bao l'égalé, c'est Est-ce que c'est un soldat 400 tout Parce que quand on voit quelqu'un avec un maillot blanc sous lui, pas de question, c'est soldat 400. Bon repos pendant la journée du 25.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 s'il si es entré, tu es capable d'imaginer qui ça que passé, c'est charge. En tout cas, monsieur, de pas gagner ou pas bataille? C'est aussi simple. Vous ne pas un pot ou pas po, pa le bataille. Par exemple, vous avez Vous avez des sur vous. avez des dans le maillot. Ce n'est pas seulement un noyaux. Vous avez des choses dans l'autre bloc. des martial, entre autres. Vous soldats passé full souyo.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 neg 400 yo l'air jeune yo du feu sous lit yo fait, fait vidéo et différemment de neg là yo même l'air tout ça a quitte la théâtre tout simplement donc il y a pas de propagande c'est ça que fait rien ça n'est pas capable de briller en pile euh, propagande qu'a fait dans bataille ici là n'a monté en l'autre moment justement pour nous capable bah euh, ou plus information parce que y en pile Information qui tombaient, et bien là-bas, toute information si là. Merci beaucoup la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages. Mon fois mes amis, je suis vous capable d'abonner à la chaîne là Et puis, pas oublier bah, notre petit pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!